Bien. On est bien, ah là, on est bien ouais oh, non tu fais passer ton truc, euh... oh c'est compliqué ton micro là Ah il est de l'autre côté là, Ouais il se passe derrière On va leur dépoussiérer tout ça frérot <rire> ah. <C 'est> <rire> Ça me fait de la peine là Je le vois pas le micro frérot Mais t'es noir, je suis quoi je suis noir T'es noir, t'es raciste Et hop, record, Voilà <claps> Il a pas compris. Vas-y. Euh, si. Eh bien, salut à tous et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec le Cocorico. Ah oui, salut. Voilà. <rire> Ah ouais, salut, salut, salut, salut. Euh, désolé. On va le remettre de pied ferme sur, sur le YouTube Game. En plus, il a un setup de ouf. Donc là, je suis à Nantes. <rire> Nantes qui est la ville la plus dangereuse de la France. On le rappelle. On le rappelle. Je sais pas quand sortira cette vidéo par rapport. Mais bon. Euh, ah bah oui. Bon, monsieur, c'est N'allez pas à Nantes, c'est très dangereux. Ah en vrai, si. Non, mais est-ce qu'on s'est fait. Euh... Plus c'est de la merde en vrai. <rire> Euh voilà, moi je voulais passer un bon moment, apparemment euh, c'est pas le cas pour euh, le Gus qui est à côté de moi Ah si je passe un très très bon moment ah. mais toi tu vas passer un moins bon moment Alors ça dépend Aujourd'hui on va faire un test de pureté, moi vous connaissez déjà que je suis pur euh, J'ai fait une vidéo qui a vraiment bien marché sur la chaîne donc ça fait très plaisir <rire> C'est vrai 300 vues Et donc euh, là on va faire euh, le test de pureté avec Créo De toute façon je suis pur Enfin, Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un Bah oui Quand t'es petit et puis quand tu connais pas euh, tout ce qui est euh, comme handicap, forcément tu... tu rigoles un peu parce que tu, voilà, tu vois que la personne est différente et du coup ah, c'est bizarre comment elle est, mais euh, c'est totalement débile. Avez-vous déjà ri Bon bah mentalement. Ah bah du coup ça, ça va avec, bien sûr, voilà. Oh Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un Non ça m'est jamais arrivé. On m'a posé des lapins Ouais. Clairement ouais, puisque là c'est euh, un clapier là carrément T'as la tête de l'emploi Je... <rire> euh, Oui oui, euh, oui en vrai on m'a déjà posé pas mal plus de lapins et j'en ai jamais posé en fait Ah mais oh bah en on... gros, goûter Goûter, <rire> t'aimes bien oh, goûter Oh bah plus que goûter là <rire> Hein <rire> Ouais, euh, bah hop, <rire> on change pas le, la souris quoi. Pendant plus de 48 heures Plus de 48 heures, ouh, ivre en plus Ouais, ouh ouais, c'est chaud hein Si en vrai j'ai déjà fait des soirées qui ont... Euh, très très prolongé. On a bu quand même un peu d'eau parce que faut s'hydrater c'est On est d'accord euh... que c'est pas possible d'être ivre plus de 48 heures Non vraiment, parce impossible. Ah, en vrai, ivre, c'est. on est d'accord, c'est quand vraiment t'es pas bien et que t'es bourré, t'es... Bah t'es bourré, oui, et t'es euh... bourré vraiment au max quoi. Deux jours quoi. Ouais. Impossible. Non, ça c'est pas possible. Ok. Ouais. Ok. Êtes-vous okay. déjà ah, tombé parce que vous étiez trop ivre Oui. Bah monsieur ne tient pas l'alcool. Bien hein. sûr. <rire> c'est l'alcool qui tient pas. avez ah, vous, déjà... Ah non, quoi Vous êtes déjà pissé dessus quand vous dites Ah non, non, non. non. Ah, déjà à boire. Bon. Oh, ouais. bah bien sûr Ça c'est sympa, ça, ça pimente la soirée. Pour galoche ton ex. Mmh. Avez-vous déjà vu <rire> assez pour vomir <rire> Bah oui, oui, j'ai déjà pris des murs. Aïe aïe aïe aïe. Ah, midi, c'est l'heure du, du pastis. hein mmh. Mmh. Ah oui. Oh, toi t'es pastis toi Non, j'aime pas du tout l'anis en fait. C'est quoi la différence entre euh, le 51 et le 6-9 mmh. Euh, bah c'est une position quoi. <rire> le 51, t'as la tête dans l'anis. Le 6-9, t'as la tête dans l'anus. D'accord. Voilà. Ouais, je me suis déjà euh, vomi sur moi. Ouais, mmh. ouais, Mais euh, c'était léger, hein. Ah, t'as déjà bu de l'alcool pour le petit déj? Bah, à part ce matin. <rire> la vraie question, on va dire, c'est tu te réveilles. Euh, tu te lèves, voilà, et tu bois du petit déj. Bah, euh, Tu bois oui. de l'alcool. Ouais. Ah ouais, ouais Parce que euh, là, par exemple, il y a eu un festival qui s'appelle Megasen. On se réveille le matin, en plus il fait chaud et tout. Donc, une bière bien fraîche. Ah, ouais, non, mais toi, t'es. Alors, moi, je suis fada de bière, par contre, pour le coup, on va pas débattre, parce qu'on a un problème avec la bière, tous les deux. Heureusement que tous mes potes d'Alsace, vous êtes les meilleurs. Mais cela dit, mec, ils connaissent pas la vraie bière. Vas-y, ferme ta Cela dit, mec, je suis fada de bière, mais le. Si j'ai soif, tu te réveilles le matin. Il fait chaud. Une bière le matin, c'est un baiser. 10 heures, on est debout, paf, petite bière. Bon, allez, c'est beau, frère. Du coup, oui. C'est incroyable. Est-ce que tu déjà dormi dans les toilettes Oui. Oh là là, bah, tu quoi, dis rien frérot. Euh, okay. <rire> Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit Volontaire <rire> Non, non j'ai dit, allez, je dors dans les toilettes <rire> Non, c'est pas prévu, souvent. Ah, tu t'es déjà évanoui Endormi euh, ou évanoui en dans un bar ou une boîte Non, jamais. Il est non, très non, sérieux. Je suis non. plus. Euh, je me, moi, quand je me mets des, des, des murs, ou quand j'ai vraiment envie de, de m'éclater, on va dire, euh, certes, les boîtes, c'est cool, tu peux vraiment t'amuser et tout.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 Bon la voix de la raison quand il est sobre hein, du coup hein. Avez-vous déjà essayé la drogue Là on arrive dans la sauce les amis Bah oui Voilà ouais. alors juste encore une fois message de prévention euh, Et ça me fait plaisir de le rappeler parce que Autant l'alcool ça reste de la drogue oui. Mais la drogue euh, Drogue illicite euh, les gars euh, Bon on peut répéter le discours autant de fois Vous savez très bien ce que j'en pense mm. et est-ce que tu' en penses de même Bah oui. Après, je, en fait, je peux aussi. En fait, je suis dans les deux parties. Euh, moi, je suis dans la partie où je comprends les gens qui disent mais non, mais pourquoi vous faites ça mm -hmm. euh, C'est pas bien. Ça niveau de cerveau. Ça fait ci, ça fait ça. Et je aussi, je comprends aussi la partie qui euh, fume. Ça me fume mm -hmm. qui est cette question parce que du coup, ça existe, enfin, c'est pas. Bah, bon, bref. Bah mm -hmm. oui, je pense qu'il y a des gens qui ont. Avez-vous qu déjà saoulé non, avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement wow, un bah non non non mais non, mais c'est ouais Ça c'est des questions, tu réponds, tu appelles les flics en fait Ah <rire> oui, justement, oui Genre ça. je te dis oui Toi t'es comme ça, t'arrives, tu fais hop là, 17 Oui, bonjour ah. <rire> Euh, non Ah voilà, t'as eu une hésitation <rire> Non non, parce qu'en fait, le temps que je lise la question En fait, quand, quand je commence à lire la question, je, je commence toujours par Euh, et puis là je fais ça, je fais Ah non, bah non D'accord, <rire> tu vois Ok, donc non Non non non, non non, non moi je franchement si quelqu'un est quelqu intéressé. Tu es un dieu. Ça moi. paye euh, vraiment pas YouTube. Ah, ouais. Ça <rire> <rire> vous déjà été impliqué dans.. Ah Impliqué genre en mode forcé Mais t'es con quoi Ah <rire> Il est con. <rire> ah non mais genre t'étais lié à un truc comme ça, donc tout simplement. Ah Parce que je fait euh. Ou quoi. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Euh, non. Hein Bah non ah hein Bah euh, non parce que euh, après faut quand même lui faire plaisir du coup euh Hein Bah je... jamais bah, je veux dire par là que Attends, attends, non, attends, juste je te fais un mime. Oui. Il s'est jamais passé ça jusqu'à la fin Genre euh, Pépon jusqu'à Bah oui Bah non, parce que du coup moi je lui disais euh genre d'arrête quoi. D'arrête et puis euh, euh non. Mais non, mais ah ouais, mais faut juste pas qu'elle regarde la vidéo, par contre. Non. Ah, pas. A few moments later. Oui, bah vrai. Hein. Bah fallait s'en douter. Hein. Euh, à un moment donné, mec. Voilà. Euh... impur. Je suis impu. Euh, Pourtant, je parle sérieusement. 58% pour l'alcool, 50% pour la drogue, forcément. 35% pour le sexe. Eh, hey, à partir du moment. Euh, où tu ne jouis pas ouais, donc, je suis sûr qu'il allait me la ressortir celle là donc 50% l'hygiène ça va, la, la morale par contre est pas folle hein, 24% il va falloir en fait travailler finalement sur la... <rire> d'accord donc les psychologues en voilà. fait ça reste sous le secret professionnel, oui, vrai. personne ne le saura pas du tout, il y aura que 300 en vue de toute façon, ouais c'est vrai que c'est pas grand chose <rire> donc voilà, <rire> bah en tout cas voilà donc t'es impur frérot, hein. bah je suis impur t'es impur et j'en suis navré euh, je, je... je suis un pur citoyen je... ah, ah ouais wow c'est là-dessus qu'on se quitte. de l'alcool. Allons-en. Avec modération. De fumer de la, la drogue. C'est pas bien. Tri. Yeah. Bon bah merci à vous. Au revoir. Big up. Abonnez-vous, likez et partagez parce que 300 vues c'est pas assez. On est où là Oh. Ouais il y aura 300 vues. Comme Faites euh... des, je sais pas, partagez sur TikTok à vos grand-mères et à tout ce qu'il faut. Et à vos... à vos toutous. Et à votre plus grand ami de votre enfance, partagez ça dans le monde entier. On se retrouve sur Mars. Abonnez-vous, likez, bisous. Elon Musk. Vous êtes vous déjà masturbé en pensant votre acolyte préféré What What Pourquoi il y a cette question-là dans ce jeu bah, après je sais pas C'est qui ton acolyte préféré What J'ai jamais vu ça dans le test de pureté moi... C'est chelou C'est toi, toi qui a fait la question non Tu fais exprès Non Tu fais exprès C'est toi qui a fait la question T'es excellent C'est pour ça que j'ai fermé les yeux Je t'adore Ouais, bah ouais, ouais? Ouais? Bah, ouais, mais non, ouais. mais ça marche pas ça. Mais si, ça a marché! Parce que t'étais là, tu réfléchissais! Ah C'est incroyable!